Il y a des fois où l'enfant refuse de suivre les règles. Voilà une façon facile à le motiver. Cette méthode s'appelle « Premièrement après ». Tu peux dire à ton enfant « S'il premièrement fait ce que tu veux, après il pourrait faire une chose qu'il veut. » Par exemple, le parent veut que l'enfant finisse leur déjeuner. Mais l'enfant ne veut pas. Le parent sait que l'enfant aime jouer au jardin. Alors, le parent dit premièrement, « Finis ton déjeuner. Après, tu peux jouer au jardin. » Ou, l'enfant n'aime pas se brosser les cheveux, mais il aime beaucoup entendre des contes. Le parent peut dire, « Premièrement, on se brosse les cheveux. Après, je te lis un conte. » Ou si le parent veut que l'enfant met ses chaussures, mais l'enfant résiste. Le parent peut dire, Premièrement, on se met les chaussures. Après, tu peux venir avec moi au marché. La méthode du premièrement après est une façon facile de motiver l'enfant, tout en les aider à voir qu'obéir les règles est pour leur bien. Quand un enfant Apprends à obéir les règles. Cela aide la routine de tous les jours de se faire plus facilement.